prière contre l'enfer. Dieu notre Père, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous te prions pour le salut éternel de tous ceux qui peuvent et pourront encore être sauvés jusqu'à la fin du monde. Libère-nous des péchés mortels, ces fruits mauvais de nos passions. Garde-nous du péché contre l'Esprit Saint qui forme le noyau dur de l'enfer. Arrache nos cœurs à l'engrenage de l'illusion et du désespoir. Apprends-nous à résister jusqu'au sang dans notre lutte contre le mal. Ouvre nos yeux sur les ruses du malin qui se déguise en ange de lumière et nous tente sous l'apparence du bien. Nous te confions spécialement les pervers les plus endurcis pour que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Avec la Vierge Marie les saints et toute l'Église, nous t'offrons pour eux des prières, des renoncements, des actes de foi, d'espérance et de charité. Au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur bien-aimé, au nom de sa Passion, de sa descente aux enfers et de sa résurrection, donne aux âmes les plus égarées la grâce de l'Esprit Saint pour qu'elles soient délivrées de leur aveuglement. Puisque l'Esprit intercède pour nous en gémissement ineffable, qu'il vienne laver ce qui est souillé, assouplir ce qui est raide, redresser ce qui est tordu, dans notre cœur comme dans les cœurs de tous nos frères les hommes, rachetés par le sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Retrouvez d'autres prières sur mission-web.com.